L'essentiel se situe dans la tête. Voilà, on va regarder. Tout se démonte à l'aide d'une clé hexagonale de 8. Alors, on commence par le haut, par la partie anémomètre. Donc avec une clé plate de 8, on va aller desserrer le petit écrou. Pas besoin de beaucoup de force. C'est serré, certes, mais sans plus. On va le mettre de côté on va retirer l'axe donc on n'a plus que la queue et là tout de suite on va voir que il y a un tout petit écrou en plastique qui n'est pas très serré alors avec la clé de 8 on va le desserrer doucement voilà. il faut surtout pas forcer c'est très fragile il y a une espèce de rondelle en plastique en dessous et voilà ça s'enlève tout seul voilà la partie suivante est juste vissée à la main donc à la dévisser voilà j'espère que ça se voit et là on va accéder à la carte contrôleur du euh, donc le PCB du femme du 508 voilà et on voit tout de suite la partie connectique alors pour l'enlever pour éviter d'endommager la partie mobile qui est en dessous je vais démonter d'abord la partie mobile il nous faut la clé hexagonale de 8 on tient un petit peu il n'y a pas besoin de forcer c'est serré mais sans plus voilà une fois qu'on l'a desserré ça se dessert à la main attention voilà, je ne suis même pas sûr qu'on ait besoin de desserrer l'écrou, mais je préfère le faire par précaution. Voilà, donc du coup maintenant on peut travailler tranquillement à l'accès de la carte contrôleur. Donc elle est juste enfoncée dans deux guides de part et d'autre qu'on pourra voir tout à l'heure. Voilà, on la sort doucement. À partir du moment, on va être bloqué par le connecteur électrique, par la longueur du fil et il y a un petit connecteur plat qu'on peut retirer à la main. Il n'y a pas de cran, euh, rien. Voilà, on le déconnecte et la carte contrôleur va sortir complètement. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur et on voit les deux petits euh, rail guides de chaque côté. Je ne sais pas devant la, si on le voit bien devant la clé. Voilà, c'est euh, ce dans quoi on va réinsérer la carte contrôleur. Voilà, on ne peut pas se tromper parce qu'on doit avoir la partie connecteur qui va sur le, la partie fil électrique, qui va aller devant. Voilà, c'est tout. Hein. C'est assez simple, ça rentre tout seul. Il n'y a rien à savoir de particulier. On procède euh, de façon inverse. Donc on prend... Euh, la carte pcb on récupère bien le bon côté face au connecteur électrique voilà je vais zoomer un peu je sais pas si on voit bien on la descend et dès qu'on va pouvoir on va reconnecter ensuite on va remettre à la partie euh, euh, animomètre donc la partie qui se trouve en dessous pardon donc ça se revisse à la main sans trop de soucis voilà on serre modérément, c'est pas la peine de forcer trop, c'est vraiment très solide, le remontage du petit écrou, voilà, on tire la main, un petit tour de clé, on veut pas plus, voilà, on s'assure que ça tourne, c'est quand même l'essentiel, après on va remettre partie supérieure voilà on serre la main on sert serre sans plus voilà c'est pas la peine de casser le pas de vis on va remettre la partie supérieure qui compte, qui est mobile avec la petite rondelle on va serrer le petit écrou en plastique L'essentiel à la main, les derniers tours à l'aide d'une clé si pans. Attention, on ne sert pas trop parce que il faut que ça tourne. Là, c'est bon. Voilà, cette fois-ci. Ça tourne complètement librement, il n'y a pas de problème. Je profite pour montrer l'arrière de 9 la partie qui va sur l'axe. Très franchement, cette partie-là se coin sous l'arrière du pied, la partie devant sous l'avant du pied et il y a un crochet un, un troisième endroit franchement on peut pas hein. ça tient très bien, sachant qu'en plus il y a le câble avec la petite encoche qui est là alors cette partie là a été démontée parce que je vais la réparer voilà mais elle n'est pas faite pour être démontée elle est collée hein, d'origine donc